bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment le mindset intervient dans le succès de l'entrepreneur et bien avant de commencer veuillez liker la vidéo vous abonner et partager pour faire profiter aux autres maintenant entrons dans le vif du sujet le mindset donc c'est l'état d'esprit l'état d'esprit qu'il faut pour réussir dans les affaires, d'une manière générale, et dans les affaires dans le business internet. Et vous savez que pour réussir dans les affaires, il faut de la persévérance, il faut un certain état d'esprit. Alors, il arrive que certaines personnes qui débarquent dans le business internet Souhaite avoir immédiatement des résultats. Cela est possible, mais c'est vraiment le minimum, c'est le plus petit pourcentage des personnes qui arrivent à de tels résultats. Pour avoir des résultats durables et des résultats qui tiennent dans la, la, la durée, il faut un certain état d'esprit. Qui permettent non seulement de mettre en place pendant un certain temps votre business mais de donner le temps à ce business de croître et mûrir et de donner des fruits alors le premier premier euh, argument qu'on peut avancer la première recette c'est que tous les euh, arguments toutes les recettes les règles quand peut se donner qui vient de l'extérieur sont toujours éphémères. Hein? Des recettes, des de, de, de, de, de, de gens qui vous promettent moins et merveilles, tout cela ne peut pas tenir. Il faut bien des règles spécifiques que l'on prenne, que l'on apprenne dans le développement euh, personnel d'une manière générale. Ce sont ces règles-là qui conditionnent le subconscient du formateur, du, du, du formateur, je vais dire, de l'entrepreneur, le subconscient de toute personne qui veut réussir dans la vie, petit à petit, à pouvoir lui donner les chances de réussir. Deuxièmement, lorsque la personne a suffisamment de bagages, suffisamment appris dans, à se connaître par le développement personnel, a bâti donc son mindset, son état d'esprit qui puisse lui permettre d'aller de l'avant, et bien, dans cette deuxième étape, il est disponible pour le faire. Et la troisième étape, c'est finalement, la personne, disons que l'entrepreneur agit de avant avec un certain automatisme euh, dans son état d'esprit, dans son fait, dans ses actes, dans ses paroles et surtout dans la mise en place et dans la récolte des fruits qui vont être tirés de son business. Voilà c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, partagez pour faire profiter à plus de monde. A bientôt pour la nouvelle vidéo.